Trois ou quatre euh, idées rapides sur le ressenti de, de, de, de la journée. Euh, la première me vient de la dernière vidéo. Madame Prieur, très souvent dans ses vidéos, euh, se réfère à Ricoeur, Paul Ricoeur et Lévinas, Emmanuel Lévinas. Euh, ce sont effectivement deux grands philosophes du 20 e un hein, tout petit peu 21 euh, L'un est philosophe chrétien protestant, c'est Paul Ricoeur et l'autre est philosophe de religion juive, il dit, tiens, et, mais les deux sont reconnus par toute la communauté philosophique, pas simplement l'un par les protestants, l'autre par le, les juifs, ils sont reconnus tous les deux par, la, par toute la communauté. Et le point commun, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je me reçois de l'autre, je, je ne peux pas exister sans l'autre, je suis complètement transi, euh, par, par l'autre, par autrui, par, les, par mes rencontres, par mes expériences d'autrui. Seulement la différence, c'est que Lévinas imagine l'autre complètement extérieur à moi-même, on dit transcendant, hein, dire extérieur à moi-même, alors que Ricœur imagine, imagine toutes ces rencontres comme sédimentées à l'intérieur de moi-même. Bon, ça c'était pour reprendre Madame Prière, et vous allez me dire que vous en foutez aussi bien. <rire> alors, le... Un autre point euh, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai compris que le tuteur, le curateur, ou tutrice, curatrice, euh, était un emploi extrêmement difficile parce qu'ils étaient au centre de gravité, de, de, de pression, de multiples pressions et de multiples pressions justifiées. D'abord, euh, il y a évidemment la personne, c'est le principal, la personne qui est accompagnée ou soutenue. Mais il y a aussi la pression de la famille. Il y a la pression de l'environnement social, le voisin, le collègue de travail. Il y a aussi la pression des assistants sociaux, la pression des banques, la pression du juge des tutelles, la pression des chefs d'entreprise quand il s'agit d'emploi, la pression de... De, de, de, des administrations et particulièrement du fisc euh, la pression des notaires la pression des logeurs on l'a entendu successivement on l'a entendu en désordre mais on l'a entendu ça. Et, et, et finalement euh, la chose est effectivement extrêmement difficile à soutenir dans, dans, un, tel, dans un tel métier l'autre point euh, c'est les questions de vocabulaire j'étais frappé par les questions de vocabulaire on a eu beaucoup de questions de vocabulaire Monsieur Tornabel a terminé d'ailleurs, lui, euh, sur ces questions là, il a terminé, je veux dire, le, le tour de table, table ronde, avec des, des questions euh, sémantiques, intéressantes, mais il euh, y, y en a eu plein d'autres, j'en cite que quelques unes. Il euh, y a d'abord euh, le mot privilégié qui fait un peu difficulté. On ne peut pas l'enlever, hein, euh, c'est pas privilégié, c'est protégé. On ne peut pas l'enlever ce mot protégé. Il euh, y a les personnes protégées, c'est même juridique, c'est un terme juridique. Mais en même temps, euh, ça fait un peu aumône, ce mot. C'est des gens à qui on donne l'aumône de notre protection. Alors que ce sont des ayants droit. Des ayants droit, c'est-à-dire qu'on ne leur fait pas l'aumône. Ils ont droit à ce qui leur est donné. Et c'est tout, euh, tout à fait différent comme attitude. Et on a eu ce problème de, de vocabulaire... Euh, l'idée de donc je parlais de, de vulnérabilité commune à tous les hommes et et de dignité absolue de la personne humaine commune aussi à, à toutes les, les personnes donne l'idée de personne normale tout le monde chaque personne est une personne normale et doit être considérée comme telle dans la mesure du possible doit être considérée comme une personne normale mais euh, normale implique le mot norme ». Et si on implique le mot « norme, on retourne au problème du modèle, du modèle qui est toujours une fracture. Hein. Quand j'ai défini un modèle, je crée une, une fracture. Ensuite, dans les problèmes de vocabulaire, il y a eu aussi euh, le problème du mot « conquérir euh, ». Deux fois, trois fois, on parle d'aider à conquérir, donc ça ne va pas de soi, d'aider à conquérir une autonomie économique et sociale. Aider à conquérir, conquête, l'idée de conquête, hein. Euh, C'est-à-dire, c'est très une quête, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du combattant. La conquête est de l'ordre du combattant. Il y a un combat, je ne vais pas développer, ça a été déjà euh, amplement développé dans la journée. Il euh, y a l'idée d'argent de poche aussi. Et justement, M. le y a insisté sur ça. Et euh, l'idée, c'est que ils auraient à gérer eux-mêmes, les personnes protégées, Elles auraient à gérer elles-mêmes euh, leur argent de poche. Je crois qu'il n'y a pas que l'argent de poche. Hein. Euh, D'ailleurs, ça a été dit par d'autres. Il hein. n'y a pas que l'argent Je ne parle pas de ce Tournabelle, hein, je parle de l'ensemble et de la table ronde de ce matin. Il euh, n'y a pas que l'argent de poche. L'argent qui a été dépensé pour les, prélève, les prélèvements incontournables euh, sont aussi l'argent personnel de cette personne. C'est aussi son argent personnel. Il n'y a pas que l'argent de poche. Et, et je crains que souvent dans ces problèmes de donner de l'argent aux personnes protégées, euh, tourne presque uniquement à l'argent de poche. Et là, euh, si c'était vrai, mais je ne pense pas parce qu'il y en a qui ont dit le contraire, hein. je ne pense pas, si ça devait tourner à l'argent de poche, je crois que ce ne serait pas la, la bonne solution. Il euh, y a le problème de l'inclusion et de la liberté. Beaucoup ont dit l'argent sert à l'inclusion sociale, et c'est vrai. Il sert aussi la liberté, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre les deux. C'est l'inclusion sociale me met à l'intérieur d'un cadre légal, juridique, des règles. Euh, la liberté, au contraire, tend à me sortir euh, de ce qui me déterminerait, de ce qui s'imposerait, de ce qui serait uniquement contrainte. Donc là, il y a là un débat entre liberté et intégration sociale qui n'est toujours pas résolu, hein. Et on ne le résoudra pas ce soir. Euh, autre problème euh, de mots, le, le mot frilosité. Euh, la frilosité des responsables quand il s'agit de problèmes d'argent. La crainte d'aller trop loin. Mais c'est vrai qu'en même temps, hein, M. Barbe l'a dit dès le, euh, la première heure, il euh, y a aussi le fait qu'il euh, y a des prédateurs et qu'il faut faire attention et qu'il y a une protection, effectivement, à, à assurer. La personnalisation, ça c'est très marquant dans notre société. Euh, toute la journée, on a parlé de personnalisation des services à la personne. Ce n'est pas un service de masse, c'est un service personnalisé. Et on retrouve ça dans toute la société. Euh, en ce qui concerne... Euh, la sécurité sociale, ou en ce qui concerne le, le travail, euh, les droits ne sont plus attachés à la carrière, les droits sont attachés à la personne aujourd'hui. Euh, donc c'est un mouvement général de la société et qu'on retrouve ici dans les, pour les personnes en situation de, de handicap, cette personnalisation. Le, je terminerai par euh, ce que j'avais dit, quiconque est quelqu'un qui compte, ça au moins l'avantage de sonner par allitération. Euh, quiconque est quelqu'un qui compte, c'est peut-être une utopie, mais euh, je ne crois pas. Et quand bien même ce serait une utopie, ce sont les utopies qui font avancer le monde, et vous en êtes tout à fait capable.